Donc, euh, j'ai visé avant de commencer de, avant de commencer à rentrer un peu plus en détail de, du travail que j'ai réalisé. Euh, rappelons à quelles problématiques fait face le monde agricole euh, actuel. Alors, il y a de plus en plus d'études qui dénoncent un modèle agricole aujourd'hui qui a mené euh, à une simplification des paysages, euh, mais aussi à une homogénéisation des cultures en termes de composition, d'agencement spatial, de taille des parcelles. Également une utilisation euh, intensive de produits phytosanitaires et autres produits de transformation. Ayant entraîné pour conséquence, euh, entre autres, hein, des risques pour la santé humaine et animale qui sont euh, plus ou moins décrits aujourd'hui, des agroécosystèmes peu résilients face à des perturbations et un déclin massif de la biodiversité. Tout ça sur euh, fond de réchauffement climatique, euh, qui fait finalement que euh, accentuer ces problématiques, ces conséquences. Euh, et donc c'est vraiment dans ce contexte global euh, qu'on se pose aujourd'hui la question finalement de transiter vers des systèmes agricoles qui soient plus durables euh, et qui soient davantage basés sur des potentialités écologiques et notamment des potentialités écologiques au travers des services écosystémiques qui sont produits par cette biodiversité qui en déclin. Et donc cette biodiversité qui comprend par exemple les auxiliaires de culture euh, peut servir d'appui pour promouvoir ces services écosystémiques, et en particulier un qui est celui du contrôle biologique, qui, euh, qui donc est, fait partie des services de régulation. Donc, ce service de régulation biologique des bioagresseurs qui peut être très intéressant au sein des agroécosystèmes. Alors, on entend par bioagresseur euh, des insectes ravageurs, des cultures, donc qui peuvent être nuisibles aux cultures, des adventices, qui sont les mauvaises herbes aussi présentes dans les cultures, qui peuvent entrer en compétition. Et enfin, les pathogènes euh, qui sont à l'origine de euh, différentes maladies. Donc, moi, dans le cadre du stage, je me suis intéressée particulièrement à ce service de contrôle biologique euh, des bioagresseurs et notamment euh, des bioagresseurs du type ravageur et adventiste. Euh, et donc, là, vous avez un exemple je vous ai mis des petites photos avec euh, un exemple de contrôle biologique d'un puceron, donc là, qui est parasité par un micro-héminoptère qui est en ennemi naturel. Euh, et là, donc, une photo de carabe qui, euh, qui fait partie des insectes qui sont connus pour avoir un potentiel de prédation sur les graines d'Adventis, justement. On trouve des espèces qui sont euh, granivores, mais d'autres aussi qui peuvent être omnivores et donc prédater également, néerlandes. Et donc, euh, en sachant ça, on, on s'intéresse en fait à comment favoriser ce service écosystémique du contrôle biologique au sein des agroécosystèmes. Agro et donc, euh, là, il y a plusieurs études en fait, qui se sont un peu concentrées sur l'intérêt le, le, que pouvait euh, apporter le, la présence de zones arborées, de zones herbacées, ou même de zones humides, euh, entremêlées avec la mosaïque agricole, avec les différentes cultures, euh, pour ben, justement augmenter, favoriser ce contrôle biologique. Donc il y a de plus en plus, enfin il y a de nombreuses études qui mettent en évidence que la présence d'habitations naturelles, donc ces zones, donc, comme je l'ai exposés à zone arborée zones arboré, qui peuvent être des sous-bois, des petits bois, des prairies, mais aussi leur rajoncement spatial euh, dans les cultures, dans, cette, de, dans ce paysage agricole pouvait finalement permettre des, de présenter des ressources pour un ensemble très diversifié d'ennemis de, naturels, donc on peut les caractériser finalement d'habitants ressources, ne permettait pas d'augmentation significative des populations de dual agresseurs. Donc euh, il y a quelques contre-exemples pour les ravageurs, mais c'est vrai pour les adventistes et encore plus pour les pathogènes. Et euh, finalement, permettrait d'avoir un contrôle biologique plus important. Donc euh, ces habitations minaturelles sont relativement intéressantes pour promouvoir ce service euh, de contrôle biologique en favorisant les populations d'ennemis naturels dans le paysage. Alors ce qui nous intéresse, c'est quand même le contrôle biologique à l'échelle de la parcelle. Euh, donc là, si on regarde une parcelle de, de blé, donc on voit qu'au en, en, en, printemps, on peut avoir des pullulations de ravageurs. On trouve également des dualresseurs à l'automne, ici. Et donc l'intérêt d'avoir ces habitats-ressources à proximité, ça permet euh, le maintien ou l'établissement de populations d'animaux naturels qui vont pouvoir déborder des habitats-ressources vers l'intérieur des cultures afin de déclarer un contrôle biologique. Donc là, en l'occurrence, au printemps, euh, mais on, on a également de, du contrôle biologique qui peut s'exercer à l'automne et qui peut même être davantage intéressant si on considère que ce contrôle biologique exercé euh, peut enrayer finalement une dynamique de, de, des populations de biogresseurs qui émergent ensuite au printemps. Alors, le problème de, de, de ce contrôle biologique, c'est quand même qu'il en ressort qu'il est relativement dépendant du contexte des études qui sont menées. Et finalement, on va apparaître des contradictions. Parfois, les habitats semi-naturels ne, ne permettent pas d'augmenter ce contrat biologique ou de favoriser les semi naturels. Et donc, dans une revue, les collaborateurs ont exposé cinq hypothèses qui pouvaient expliquer cette inconsistance en fait, de la réponse euh, du contrat biologique. Donc moi, je vais vous en présenter euh, seulement deux qui m'ont servi justement pour mon travail de stage. La première étant que euh, les pratiques agricoles peuvent contrecarrer les effets bénéfiques des habitats semi-naturels. Et la seconde, c'est que euh, je vous ai beaucoup parlé de la déshabitation naturelle, mais au final, les parcelles cultivées, elles aussi, ont un rôle à jouer euh, en tant que, euh, que ressources. Euh, et les parcelles cultivées, en effet, peuvent, peuvent parfois fournir davantage de ressources. Et en l'occurrence, celui du site d'hivernation, qui est relativement intéressant. Puisque, euh, puisque là, on voit que déjà, d'une part, euh, on, on a trouvé euh, des cirques qui hivernaient au sein des parcelles qui pouvaient avoir une action euh, de contrôle biologique à l'automne. Donc, ça, c'est une étude qui a été réalisée par les mes collaborateurs, euh, justement dans les vallées photo de Castres. Et ensuite, là, on voit, euh, sur la première hypothèse exposée, qu'il y a euh, potentiellement une influence du travail du sol sur des communautés de carabes qui, euh, je vous l'ai dit, euh, peuvent avoir un potentiel de prédation sur les graines d'Atlantis. Pour revenir un peu aux parcelles cultivées, euh, il y a un enjeu fort, en fait, autour du, de ce site d'hivernation, puisqu'on voit que c'est un moment qui va être euh, relativement important à la transition des populations. Euh, et donc, euh, c'est vraiment un, une ressource qui n'est pas très, pas très bien étudiée actuellement et qui mériterait, euh, qui mériterait de l'aide davantage, d'autant plus que euh, si on a une hivernation des ennemis naturels dans les parcelles cultivées, on peut imaginer un contrat biologique plus précoce au printemps. Et donc c'est vrai que mon stage s'est euh, axé sur cette thématique-là, de l'hibernation des éoxylaires au sein des parcelles cultivées. Et ensuite, ses conséquences potentielles en termes de contrôle biologique. Alors, l'objectif principal était donc d'évaluer la contribution de ces communautés hivernantes euh, au contrôle biologique de printemps. Et donc on fait l'hypothèse que bah, si on a une hibernation des ennemis naturels, on peut avoir un contrôle biologique plus précoce au printemps mais aussi qu'on peut trouver pour plusieurs familles d'ennemis naturels qui vivent, voire même plusieurs niveaux trophiques, donc potentiellement des parasitoïdes ou des prédateurs de ces ennemis naturels, qui peuvent influencer forcément le contrôle biologique. Et on fait aussi peut-être l'hypothèse que euh, ce contrôle biologique, finalement, il pourrait être continu si on considère une dynamique d'émergence des ennemis naturels euh, et des traits de vie différents. Bon, du coup, on a décomposé un petit peu en, en plusieurs questions cette problématique, donc déjà identifier qui sont les insectes hivernants au sein des parcelles cultivées, par quels facteurs sont-ils influencés en termes de contexte paysager de pratiques agricoles, et quelles conséquences potentielles sur le contrôle biologique au printemps. Alors, donc là, j'ai à disposition un jeu de données euh, qui était euh, réalisé dans les vallées photo de Gascogne, euh, dans, euh, c'est des données qui ont été relevées dans 30 parcelles de céréales à paille, d'hiver. Et donc dans chaque parcelle euh, ont été relevées également des variables qui caractérisent les pratiques agricoles et des variables qui caractérisent le contexte paysager. Le premier, la première chose, c'est l'évaluation du contrôle biologique, donc par les cartes de prédation. Alors dans ces parcelles, euh, il y a des cartes de prédation qui ont été disposées au niveau de la couverture végétale et au niveau du sol. Donc au niveau de la couverture végétale, on, trouve, on expose parmi des pucerons, on a exposé des pucerons. Et des œufs de l'épilatère, du patron. Au niveau du sol, ont été exposés des pucerons, encore une fois, et des graines avancées. Dans chaque parcelle, on a exposé ces quatre modalités. Et donc, euh, les cartes ont été exposées une première fois fin avril, oui, une seconde fois fin mai, euh, 24 à 86 heures dans les parcelles. Et quand on a relevé euh, les cartes, les trois prédatées ont été comptabilisées, ce qui nous donne un taux de prédation euh, mesuré. Donc ça c'est pour la partie contrôle biologique. Maintenant en parallèle, je vous rappelle, on veut aussi caractériser les euh, insectes hivernes. Donc, Dans chaque parcelle a été placé, euh, ont été placés des tentes à émergence dans lesquelles en fait, on a suivi l'émergence des insectes qui ont été identifiés au niveau de la famille, donc euh, au cours de six sessions de 20 années. Euh, et donc euh, pour chaque insecte émergent, on, on le comptabilise, on, on l'a identifié au niveau de la famille, qui donne une variable d'abondance mesurée par panneau. Dans la tente à émergence, a été également placé un piège barbeur, qui permet d'échantillonner les insectes émergents, qui ont un potentiel de prédation plutôt situé au niveau du sol. Euh, alors que les insectes émergents volants ont été échantillonnés plutôt en haut de la tente à, à émergence. Et donc comme ça, on peut définir deux compartiments, ce qu'on appelle le compartiment sol et le compartiment aérien. Donc, ça, c'est pour les données à disposition. Et donc, qu'observe-t-on Alors, la première chose, euh, sur qui sont les insectes qui vont dans les parcelles On a observé plusieurs familles d'ennemis naturels qui au sein les parcelles. Donc, des parasitoïdes, chalcidiens, braconides, mais aussi des prédateurs, donc cantharides, carnivores, et également plusieurs niveaux alors, quand je dis plusieurs nouveaux trophiques, on a été échantillonnés des ennemis naturels et également des parasitoïdes de ces ennemis naturels. Donc, cette relation trophique, elle est intéressante peut-être aussi à, à étudier par la suite. Et un point important, rappelez-vous, euh, je vous parlais de Raymond, collaborateur, euh, qui avait étudié des cirques hivernants euh, prédatant et pucerons. Cette année 2017, les données euh, ne transmettent pas la même chose, on ne trouve pas de cirques. A pas de cerf qui serait gentil. Donc là, ça peut poser un peu cette question de la variabilité interannuelle des ennemis naturels dans les paysages agricoles. Donc, ensuite, on a voulu identifier quels facteurs pouvaient plus ou moins influencer ces insectes hivernants. Alors pour ça, j'ai réalisé une analyse statistique en corrélant euh, l'abondance des, euh, des insectes hivernants à l'échelle de la famille, hein, en lien avec l'abondance de leurs parasitoïdes, des variables de paysage et de pratiques agricoles. Alors, euh, déjà, donc, si on prend l'exemple le, du compartiment sol, euh, on a échantillonné dans le piège-barbeur des communautés de Carabes et des staphylins. Ce qu'on a constaté, donc, euh, c'est que la proportion de cultures euh, diverses était corrélée positivement à l'abondance de staphilins alors que la proportion d'habitation naturelle, elle, était corrélée négativement à l'abondance de staphyloïdes. Ça, c'est un premier résultat intéressant. Ensuite, on a vu qu'il euh, y avait des variables d'interaction, ici, entre une pratique agricole, une intensité de pratique, et euh, un indicateur de diversité du paysage qui était significatif. Donc là, ça pose aussi la question de, euh, euh, des pratiques agricoles et du contexte local. Qui peut jouer peut-être aussi sur, ces, euh, sur les variables de paysage et donc aussi sur les insectes hyalins. Et enfin, on n'a pas observé euh, de corrélation significative entre les parasitoïdes et les ennemis naturels. Les parasitoïdes de ces ennemis naturels. Donc la relation trophique apparemment n'est pas euh, quantitative, n'a enfin, pas été mise en évidence ici. Alors, un petit point aussi. Euh, pourquoi peut-être la de staphilins est corrélée avec des facteurs et, euh, et celle des carabes ne l'est pas forcément euh, Là on peut émettre l'hypothèse qu'on a choisi d'identifier les individus à l'échelle de la famille et donc peut-être que euh, les staphylins sont euh, relativement homogènes en termes d'espèces et du coup répondent de la même façon plus ou moins aux, aux facteurs qui sont testés alors que peut-être les caras présentent une diversité spécifique plus grande. Bon. Si on veut retenir des grandes tendances, enfin, ce qui a été corrélé, mis en évidence aussi dans le compartiment aérien, on peut dire que les ennemis naturels hivernants semblent relativement indépendants des habitats semi-naturels, voire même défavorisés, plutôt spécialistes des cultures, voire même tolérants aux pratiques agricoles. Et ça, ça peut témoigner d'une sélection anthropique, ce qui n'est pas totalement euh, euh, illogique puisqu'on considère des insectes qui hivernent dans les parcelles. Ok. Alors maintenant, quelles conséquences en termes de contrôle biologique Alors là, pareil, j'ai fait une analyse statistique pour corréler euh, un taux de prédation mesuré par les cartes avec l'abondance euh, de familles d'insectes hivernantes, des milieux naturels, des variables paysages et de pratiques agricoles. Et là encore, sous le filtre du compartiment, c'est-à-dire que si je considère un taux de prédation de cartes exposées au niveau du sol, je considère une abondance de familles d'ennemis naturels échantillonnées au niveau du sol. Alors, euh, donc on a exposé des pucerons et les gâtes d'adventis. On a échantillonné, comme on l'a vu précédemment, des carabes et des staphylins. Et là, on constate que euh, les carabes hivernants sont corrélés significativement au taux de prédation mesuré des pucerons au niveau du sol. Alors, pourquoi pas les staphylins Alors, les staphylins... Euh, il y a plusieurs hypothèses. Euh, L'une d'entre elles pourrait, pourrait être le fait que les stafiniens sont relativement polyphages euh, et donc ne sont peut-être pas intéressés par les proies à ou en tout cas ce n'est pas euh, significatif, ce n'est pas euh, bien évident ici. Et ensuite, d'un point de vue un peu plus global, euh, là on considère seulement les insectes hivernants, il y a aussi des processus bah, de spillover qui peuvent, euh, qui peuvent mourir, Voilà. Euh, Puisqu'on considère que dans l'agroécosystème, on peut très bien avoir ben, ces insectes hivernants qui vont jouer sur, le, sur les cartes de prédation, mais aussi des ennemis naturels qui sont euh, présents dans les paysage agricoles. Donc finalement, les carabivernants sont de participer au contrôle biologique, sur les pucerons, du moins mesurés. Euh, Qu'en est-il dans le compartiment aérien, rapidement Donc là, on a exposé euh, des pucerons et des, des, des œufs de l'épidoptère. Et donc là, on a été échantillonnés des parasitoïdes et des prédateurs. Et là, par contre, on constate une corrélation euh, que les calcidiens, qui sont des parasitoïdes, qui sont corrélés euh, négativement avec le taux de prélation de pucerons. Euh, là encore, il faut contextualiser un petit peu et peut-être euh, prendre un peu de recul. Euh, pourquoi cette relation négative Alors déjà, on peut émettre euh, deux hypothèses. La première, c'est que si on considère la parcelle, on peut avoir des populations de pucerons qui sont très bien développées dans la parcelle, ce qui en résulte enfin, d'un effet de dilution finalement des prédateurs. Ou euh, ou si on considère toujours la parcelle, peut-être un effet de compétition entre euh, des parasitoïdes et des prédateurs présents à la défaveur des prédateurs. À ne pas oublier que les cartes de prédation permettent de mesurer un taux de prédation et pas de parasitisme. Euh, et aussi que euh, on n'a pas accès au contrôle biologique réel, réalisé à la parcelle, que les cartes de prédation sont des indicateurs. Dans tous les cas, euh, ce qu'on peut retenir de cette petite étude menée, euh, c'est déjà d'une part que les parcelles ne sont pas vides, on trouve des insectes qui hivernent, et notamment des dénus naturels. Les, euh, les hypothèses que j'ai exposées précédemment euh, sont quand même intéressantes, puisqu'on voit qu'il y a un intérêt à considérer le contexte local et les pratiques d'agriculture notamment, parce qu'elles peuvent interagir. Il y a une participation des hivernants, des insectes hivernants, au contrôle biologique, a priori mesuré par ces cartes de prédation. Euh, et bien sûr qui, qui fonctionne, enfin qui peut fonctionner avec d'autres processus euh, comme le spillover présenté euh, en introduction. On voit qu'il peut y avoir aussi un enjeu de l'identification taxonomique, puisque là on a choisi d'identifier à l'échelle de la famille. Euh, peut-être que l'identification à, à l'échelle de l'espèce aurait, euh, enfin, aurait été peut-être plus précise ou, euh, ou aurait montré d'autres tendances. Et donc là on voit qu'il y a des outils qui peuvent être intéressants, qui sont euh, débloqués actuellement en termes de barcoding, de métabarcoding, pour permettre justement d'identifier de manière plus précise, euh, même de caractériser les régimes alimentaires, euh, ce qui pourrait là en l'occurrence être, euh, être relativement pertinent. Finalement, on voit quand même que ce contrôle biologique, il est relativement complexe. Donc là, je vous ai présenté un aspect sur l'hivernation des insectes, euh, euh, des ennemis naturels, et euh, je vous ai présenté aussi les, la partie euh, spillover de ces ennemis naturels, donc on voit qu'à la fois les cultures, à la fois les habitats semi-naturels peuvent jouer, que les pratiques agricoles peuvent interférer également. Euh, et donc on voit cette multitude de facteurs qui jouent sur euh, bah, différents types de bioagresseurs. Et encore, c'est pas tout, on n'a pas considéré euh, de dynamique de population, on n'a pas considéré cette dynamique d'émergence des amis naturels tout au long du printemps. Et encore plus, on a évoqué cette variabilité interannuelle des amis naturels qui ne sont pas forcément présentes d'une année sur l'autre dans les parcelles ou dans les paysages agricoles. Et qui pour l'instant aujourd'hui fait un peu défaut euh, au contrôle biologique euh, par conservation, c'est-à-dire en favorisant les amis naturels. Puisque euh, ça montre une certaine instabilité aussi de ce processus écologique qui n'est pas forcément encore très accompli en son ensemble. Euh, et finalement, il faut quand même aussi se dire que le contrôle biologique en tant que service écosystémique est relativement intéressant à considérer euh, dans les agro-écosystèmes, dans les mais qu'il fait, qu fait partie de tout un ensemble de démarches aussi qui sont à réfléchir et à penser à l'échelle du paysage. Euh, et euh, c'est des démarches auxquelles sont de plus, sensibles, sont de plus en plus sensibles euh, les agriculteurs. Et c'est là aussi où je trouve qu'il y a un intérêt euh, important, euh, un à bon jouer en tout cas de la recherche, au-delà de produire des connaissances et de, euh, de, de, de mettre en évidence ces processus écologiques, c'est aussi d'accompagner euh, les agriculteurs, notamment dans cette transition des systèmes agricoles. Euh, et la recherche est vraiment aujourd'hui à la fois un soutien aux agriculteurs, à la fois un soutien aux politiques publiques, mais aussi se retrouve euh, au cœur même de la société et d'enjeux de, sociétaux autour de la transition agroécologique.